Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez tous remarqué, dans quelques jours, c'est l'été et ce qu'il faut se dire c'est que parmi vous vous allez être très nombreux à vouloir passer le permis de conduire ce que je vous propose c'est tout simplement sur une dizaine de minutes environ d'essayer de discuter un petit peu de ce sujet là qui vous passionne et essayer de répondre à la fameuse question je le ferai en fin de vidéo est-ce que c'est vrai que durant l'été on a tendance à moins donner le permis de conduire que dans les autres périodes de l'année je suis sûr que cette question là vous l'avez déjà forcément entendue autour de vous c'est sûr et certain donc en attendant n'hésitez ben, pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir en me disant si oui ou non vous allez passer le permis de conduire cet été. Et si ça vous fait plaisir, partagez aussi ces vidéos parce que pour être très honnête avec vous, bah, ça m'aide à me faire connaître et puis surtout ça m'aide aussi au niveau du référencement. Donc en tout cas, juillet-août, bah, c'est pas une bonne période de l'année pour passer le permis de conduire. Pourquoi Tout simplement parce que bah, les auto-écoles ont tendance à elles aussi fermer et partir en vacances parce que bah, c'est un métier quand même difficile et il faut savoir se reposer pour mieux revenir. Et les inspecteurs sont encore moins disponibles. Pourquoi bah Parce que les inspecteurs sont déjà insuffisamment nombreux au niveau national et c'est d'ailleurs une des raisons principales qui fait que c'est pour ça qu'on a moins d'examens qu'avant et les délais sont aujourd'hui en train d'exploser considérablement. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques temps, n'hésitez pas à cliquer juste en haut à droite ici pour pouvoir comprendre un petit peu les raisons qui font que bah, ça bouchonne en ce moment, il faut être très honnête. En fait ça dépend surtout des départements. Et vous les élèves, bah, pendant cette période de l'année, vous avez tendance à être beaucoup plus disponible parce que bah, vous êtes en congé, vous êtes Disponible, vous avez souvent fini vos études, c'est tout à fait compréhensible. Donc si jamais tu as la chance, en tout cas, de pouvoir passer le permis cet été, si, par exemple, tu as une date d'examen que l'auto-école t'a donnée, moi, ce que je t'invite surtout, c'est à t'investir de manière personnelle. Parce que c'est vrai que les heures de conduite, ben, c'est plutôt pratique, mais qu'on soit honnête l'un envers l'autre, une leçon de conduite, ça passe quand même relativement vite. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, c'est pas tout à fait normal d'arriver en leçon de conduite et de pas savoir les points qu'on doit améliorer, ne pas savoir non plus ce qu'on va travailler aujourd'hui et ce qui te reste aussi à parcourir quand tu vois que ton moniteur d'auto école il est à fond n'hésite pas non plus à être toi aussi super bosseur à avoir tendance aussi à travailler parce que si tu comptes et tu te reposes que sur lui bah, ça peut pas fonctionner 50% du travail c'est l'auto école qui doit le faire mais 50% après c'est vraiment toi qui doit le faire comment améliorer ta progression bah, tout simplement n'hésite pas à prendre des heures supplémentaires si vraiment il y en a besoin alors je suis d'accord avec toi ça coûte de l'argent c'est un peu long c'est cher mais en même temps ton permis de bah, si tu l'as, tu risques surtout de l'avoir pour toute ta vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, bah, il ne faut pas non plus avoir peur de mettre toutes les chances de ton côté. Ensuite, bah continue surtout à travailler de manière personnelle. Comment tu peux faire pour améliorer ton niveau et augmenter tes capacités bah Regarde des vidéos. C'est vrai qu'aujourd'hui sur ma chaîne, il y a plus de 130 vidéos. Et honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment de la mécanique, il y a de la préparation permis, il y a des manœuvres, il y a du code de la route. Et tu trouves aussi des vidéos si tu as déjà ton permis de conduire. Donc n'hésite pas, c'est vraiment un buffet à volonté. Sers-toi à volonté et surtout derrière, prends des notes. C'est important. Tu vois, il y a quelques jours encore, par exemple, j'avais une avec moi et j'étais un petit peu déçu finalement parce que c'est vrai que quand j'étais en train de lui demander comment on faisait un démarrage en côte sans frein à main bah, aujourd'hui elle était incapable de pouvoir me le dire et elle avait déjà 17 heures de conduite donc ça veut dire qu'à un moment donné bah, si tu ne l'as pas ici en tête à un moment donné comment c'est possible que tu puisses le réaliser avec tes pieds c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé d'ailleurs un ebook que tu peux retrouver d'ailleurs juste en haut à droite ici et dans cet ebook c'est justement là où je répertorie toutes mes recettes un démarrage sur un sol plat un démarrage en côte, un démarrage dynamique, une marche arrière, un demi-tour, le freinage, la boîte de vitesse, le frein moteur, toutes ces compétences-là que tu dois surtout connaître avant de pouvoir les réaliser en conduite, si tu ne les as pas dans la tête, tu retrouves tout dans cet e-book-là. Les élèves, une fois qu'ils le téléchargent, ont un support qui permet de travailler à la maison. Il suffit de l'apprendre et il suffit derrière de venir travailler et de renforcer ses lacunes. Et puis, dans vos formations en auto-école, n'hésitez pas non plus à être acteur de vos formations. Ça veut dire qu'à un moment donné, le moniteur d'auto-école c'est précisément ce que vous devez travailler ou retravailler mais n'hésitez pas aussi à lui poser des questions mais surtout à lui dire mais ben tiens est ce que c'est possible demain dans la leçon de conduite qu'on aura qu'on révise par exemple les priorités à droite je sais que je suis pas spécialiste dans ça avec un petit peu de stress j'aurais tendance à pas forcément les voir est ce que c'est possible de retravailler ça est ce que par exemple tu pourrais me faire travailler la prochaine fois deux créneaux histoire que je sois sûr de moi avant de passer parce que c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup voyez investissez vous vraiment Et il n'y a rien de plus passionnant pour un moniteur que de travailler avec quelqu'un vraiment qui a envie de s'améliorer et puis j'en profite aussi pour vous dire tout simplement que si votre auto-école ne pratique pas d'examen blanc ça peut arriver hein, c'est pas forcément obligatoire pour moi je le dis souvent c'est un des meilleurs exercices dans la formation mais c'est pas parce que je le fais que toutes les auto-écoles de France le font. C'est pas un objectif obligatoire, mais je pense que c'est quand même un outil qui est fortement indispensable de se mettre dans une situation réelle. Pourquoi Parce qu'on va avoir bah, le départ sur le vrai centre d'examen, ou du moins à proximité. On va avoir la vraie évaluation qui va révéler tout simplement notre vrai niveau en conduite et notre autonomie au volant. Et puis on va aussi avoir bah, soit un résultat positif, même si c'est un examen blanc qui va me rassurer et me remettre en confiance, ou tout simplement avoir des objectifs à retravailler ou à renforcer. C'est-à-dire que si à un moment donné le moniteur m'a dit « bon, là tu aurais ton permis, mais fais quand même attention parce que parfois tes placements, c'est un petit peu limite, je sais où je vais et surtout je sais comment j'y vais et ça c'est rassurant. » Donc proposez aussi à vos auto-écoles si elles ne le pratiquent pas un examen blanc, voire même deux pour être sûr et confirmer tout ça. Ensuite, si jamais tu es en conduite accompagnée ou en conduite supervisée et que tu reviens à l'auto-école parce que tu sais que tu passes le permis de conduire bientôt, bah à ce moment-là je vais être très honnête avec toi. N'hésite pas donc à faire des heures de conduite je viens de t'en parler, mais surtout derrière à continuer la préparation permis avec tes accompagnateurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu sais très bien comment tu es évalué, tu dois connaître parfaitement la grille d'évaluation des inspecteurs, tu dois aussi essayer maintenant de faire ce que j'appelle du repérage. C'est-à-dire que tu sais où tu démarres le permis, prends l'accompagnateur que tu as avec toi et va sur le centre d'examen, essayer un petit peu de repérer toutes les rues que tu veux avoir à proximité. Alors l'idée évidemment, c'est pas forcément de faire du par cœur puisque chaque situation peut être là différentes, mais plus tu auras tendance à connaître, tu sais, des fois, il y a toujours des endroits un petit peu compliqués, des endroits un peu pièges, que ce soit des priorités à droite, des placements un petit peu bizarres, des règles de circulation que parfois aussi on peut oublier, Ben n'hésite pas à repérer un petit peu, parce que plus tu connaîtras encore une fois, et plus ça sera quelque part rassurant si maintenant tu pars en conduite accompagnée cet été ou en supervisée, ben je t'invite aussi à faire attention parce que quand tu vas partir il va falloir que tu y ailles progressivement c'est à dire prends ta voiture avec ton accompagnateur et va sur une circulation nulle ou faible afin de découvrir toute ta voiture qui va certainement être très différente de celle de l'auto école attention aussi puisque ton accompagnateur bien qu'il soit là pour te rassurer n'a pas les doubles commandes ni l'expérience d'un moniteur c'est vraiment un vrai métier ça veut dire que derrière il va falloir que tu lui montre que tu es capable et lui, il va falloir aussi qu'il apprenne à te faire confiance. C'est sa voiture, ça coûte de l'argent et évidemment, c'est pas quelque chose de toujours très simple, en tout cas au début. Donc, vas-y mollo et vas-y aussi de manière progressive, c'est-à-dire ne te jette pas peut-être demain en plein centre-ville de Marseille, vas-y progressivement. L'idée c'est qu'à la fin de ta conduite accompagnée, tu es quand même un niveau qui soit quand même excellent puisque le jour de l'examen, on voit bien si tu as fait cette filière de conduite ou pas. Le niveau est censé être quand même bien plus élevé que ceux qui font 20-25. 5 heures ou 30 heures auto-école et ensuite si tu obtiens ton permis de conduire cet été bah, toutes mes félicitations il faudra surtout te dire aussi que attention parce que très souvent quand on a l'examen on a tendance en tout cas au bout d'un moment pas forcément au début mais à se détendre et parfois même un petit peu trop à prendre le téléphone à rouler un petit peu plus vite à se dire bah, de toute façon j'ai eu mon permis du premier coup je suis un excellent conducteur c'est vraiment l'expérience qui fait qu'à un moment donné on aura suffisamment d'aisance au volant pour avoir rencontré de nombreuses situations et pouvoir être un petit peu détendu en fait la voiture devient dangereuse à partir du moment où on a tendance à être beaucoup trop cool c'est là où on a tendance à baisser sa garde donc je t'invite à faire attention parce que tu n'as pas quand même beaucoup d'expérience derrière malgré l'auto école et malgré le résultat favorable et si tu dois choisir un véhicule bah attention aussi à réfléchir à ton utilité c'est à dire que c'est pas la même chose si tu as une famille avec deux enfants ou si tu es tout seul ou si par exemple tu as envie de faire beaucoup de route ou par exemple que tu es obligé de te déplacer avec du matériel à l'arrière de ton véhicule tu vois le choix de ton véhicule dépendra de tes besoins dernier conseil et je pense qu'on aura dit quand même beaucoup de choses c'est que attention aussi au prix de l'assurance souvent j'ai des élèves qui me disent je vais acheter cette voiture cette voiture ok mais attention aussi à te renseigner de combien ça va te coûter par mois parce que quand on est jeune conducteur les assurances elle ben, ne nous loupe pas et souvent c'est quand même assez cher. Attention à prendre les informations en compte. Et pour répondre à cette fameuse question, est-ce que oui ou non c'est plus dur de passer le permis en été ben, J'ai envie de vous dire tout simplement que la réponse est non. Et si je vous l'explique de manière très simple, ben, la grille d'évaluation reste finalement la même que durant le reste de l'année. Et pour ceux qui se diraient, oui mais l'été on vous donnera pas le permis parce que vous allez prendre la voiture... Faire la fête et risquer de vous tuer. On peut très bien se tuer à n'importe quel moment de l'année. Et bien évidemment, ce n'est pas l'objectif. Les inspecteurs évaluent toujours de la même manière. La grille d'évaluation ne change pas. Étant donné que les inspecteurs et les auto-écoles ben, souvent ferment et prennent des vacances, il y a moins de places d'examen. Donc c'est plus difficile dans ce sens-là d'obtenir une date. Mais l'examen en lui-même est tout à fait le même que durant le reste de l'année. Fin de la vidéo les gens, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo vidéo dites-moi en commentaire si vous avez la chance d'obtenir une place d'examen et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo à plus les gens